how you back up, but Madame, monsieur, là, nous sommes toujours sur le boulevard Jean-Jacques Dessaline. Nous avons permis de voir comment les choses sur le boulevard Jean-Jacques Dessaline. Il n'y aucun côté dans dans mode-là. Mode pour qu'un héros ait fait une bataille pour libérer un peuple. Pour qu'il ait baissé une rue pour nous. Et puis pour nous, nous sommes ça dans une situation comme ça. Ce n'est pas quelque chose que j'aime fait dans aucun pays dans le mode-là. Mais dans le pays, il y a des différentes. On nous regarde, quand c'était Fatra qui est dans la rue, et il faut que nous disions ça à l'autre côté, sous boulevard Jean-Jacques Dessaline. Madame, monsieur, on nous regarde, machin tout côté, sous boulevard Jean-Jacques Dessaline. Le boulevard est un véritable marché. machin Et tout le monde est net, bois débaqué, Fatra. Madame, monsieur, bagaille, gens compliqué sous boulevard Jean-Jacques Dessalines. Embaye autorité yo, les moun qui dit a fait pays, embaye tout moun monde qui besoin président, embaye tout moun monde qui besoin de diriger le pays, t'assembler Ta pour pou des choses pour pou peuple, ça. faut qu'il président, il faut député, faut sénateur, faut magistrat. Et cependant, les arrivés députés, magistrats, sénateurs, ils n'ont pas réglé rien vraiment pour le pays. C'est petit peuple-là qui est toujours en bas, c'est petit peuple-là qui est toujours à souffrir. On regarde bien pour nous, ouais. la preuve est très grande. On nous regarder Boulevard Jean-Jacques Dessalines. Madame Monsieur, on nous on a permis de vivre Bagayola. On garde comment bagaille sous boulevard Jean-Jacques Dessalines. Fatra a fait moun Fatra a pas moun sou la laguer. Fatra passe. Manque mon dégâts sous boulevard là. En basé autorité concernée. Pour les gens qui ont quitté le pays depuis bien longtemps, là nous devons marcher tête bœuf. Malheureusement, marcher tête bœuf qui pas existé encore. On nous bien. Maché ça lui-même, lit pas existé. Seulement ça nous capable de remarquer ces fatras. Regardez la rue, hein? la à la rue. La rue est sale En pile fatra. Boulevard là, invivable. Les gens qui vivent là, c'est les gens qui résident. C'est les gens qui disent bon, euh, ils s'en foutent de la vie. Ils s'en foutent de la santé. Yo s'en foutent de la bien séance. Vous dit bon, nous vivons, nous avons de vivre là. Sous fatra, sous le sous toute qualité de débris. Mais, madame, monsieur, mes réalités, là, nous, sous boulevard Jacques Dessalines, nous avons avancé pour aller pont rouge. Pour nous permettre nous de vivre la réalité. Pour le permettre de vivre, côté d'autorité, chaque 17 octobre, vini viennent déposer, de déposer, hein? déposer le fleur. Ils y a viennent déposer le fleur dans la pape de la nation, mais c'est sous fatra. C'est sous la salte. Ils viennent déposer et y a viennent déposer le fleur. Ils ne viennent pas de jeunes pour dire que... Bon. Jacques de Saline est un homme pour le territoire de l'indépendance. Il est un homme pour le territoire de pays. Eh bien puisque nous avons baptisé boulevard, boulevard Jean-Jacques Dessalines, Salines eh madame monsieur en nous propter boulevard ça y ont façon pour nous faire fierté papa nation hein? y ont façon tout et pour ne pas parler nous mal pour ne pas critiquer nous comme chef d'état ou bien comme ministre comme premier ministre comme directeur général et comme magistrat tout pour passage nous ou bien pendant pas passage nous dans l'état ben madame monsieur Angadé Bagayou Angadé n'a avancé là pour au pont rouge nous pour le permettre mon vivre la réalité à. nous pour le permettre mon yo ouais qui Jean pont rouge côté avons toujours venir déposer chez fleur dans na pied papa nation chaque 17 octobre Madame Monsieur, nous continué avec le reportage qui est basé sur Et Pont Rouge. Il faut que nous disions moment-là, nous avons exactement, Cafou aviation, nous avancé pour nous aller Pont Rouge, dans pied Papa Nation 1, qui c'est Jean-Jacques Desalines. Madame Monsieur, nous permettons permis de nous faire des Jean-Yoye. Nous avons là pour nous, qui donc, là, nous dans le café de l'aviation. Nous permettons de nous regarder comment nous avons Nous avancé pour nous aller dans le pied -Papa nation. Mais nous garder la réalité. La route qui nous mener nous dans le pied -Papa nation qui est le boulevard Jean-Jacques Dessalines. Nous garder regardé dans qui est le boulevard Jean-Jacques Dessalines, oui, madame, monsieur. Nous avons j'ai autorité chaque 17 octobre qui pral déposer Jeb Fleur madame monsieur mais réalité a à boulevard Jean-Jacques Dessalines c'est comme ça il y est là sous boulevard là Batra Boulevard la livraison Dernièrement, Premier ministre Ariel Henry, tu décidé pour mettre un fleur dans le pied Papa Nation, qui c'est Jean-Jacques Dessaline. Et faut que nous dit que ça n'a pas été facile. Et n'a pas rappelé pour toutes les fans pour tout super branche nous partout dans le monde. Premier ministre là, Ariel Henry Pas pas vraiment à déposer Jeb Flesa dans le pied Papa Nation. Mais il faut que nous dit Ariel Henry le... déposé Jeb Flesa dans le pied Papa Nation. C'est sous ce Fatra, a passé pour la déposer Jeb Flesa et madame monsieur avons avancé dans quatre séries de reportages ça pour nous faire mon yo ouais dans qui est rentré pont rouge pour n'aller faire mon ouais état pont rouge côté papa nation lui-même il lui était entier madame monsieur avons avancé avec série de reportages là Madame monsieur n'a avons avancé n'a avons avancé nous allons permettre mon yo vivre comment ça est pour nous permettre mon yo vivre étape en rouge pour nous montrer mon la réalité pendant ce temps pile a signé accord sur accord accord qui être des accords Un bon accord qui pas utile pays le rien mais un pile journaliste, pas je me pose des pour vous demander, mais qui ça n'a décidé de faire avec le pays ça Il une série de dossiers qui n'est pas facilement. Peut-être n'y a pas là-dedans, bon, nous ne connaissons pas. Mais madame, monsieur, on nous gardé État en Rouge, on nous gardé Fatra, glo senti ...devant... ...côté... était enterré... ...Papa Nation... Hein? ...qui c'est Jean-Jacques Dessalines. On a avancé Madame, Monsieur... Madame, monsieur, là, nous ponts rouge. Nous pied Papa nation qui est Jean-Jacques Dessaline. Nous permettons de garder qui espace. Nous Faut dit espace là est même espace qui est un espace qui est mais espace qui est de espace qui est Premier ministre Ariel Henry, tu as le déposer Jean Fleur.